Du coup, les gars, est-ce que ça vous chauffe un petit commentaire bien explicatif de la game Comment elle se passe Les moments où mon cœur, il a, il a manqué de lâcher Allez, hop Et quoi de mieux, les gars, pour ça D'aller sur cette chaîne YouTube, la chaîne de Show H1, où la partie est mise en entier. Là, nous ne verrons qu'un extrait, parce que évidemment, le contenu, c'est ici. Abonnez-vous Et on va partir sur euh, du pourquoi, du comment. Alors, j'ai mis, juste, je précise, j'ai mis, mis directement à ce moment-là, parce qu'il y a, y a une grosse zone de temporisation. Le, le avant, c'est j'ai choisi les chemins les plus safe en voiture pour arriver jusqu'à là. j'ai eu les couilles d'aller chercher une autoréa. Et, en fait, j'ai fait la technique du cerveau inversé. Je me suis dit que n'importe quel bon joueur qui allait arriver à l'hôpital... Il allait pas aller au rez-de-chaussée parce que c'est les retardataires qui vont au rez-de-chaussée Et ça allait bouchonner le rez-de-chaussée Du coup il fallait aller soit sur le toit Soit à l'étage C'est euh, la décision que, euh, qui était la plus, la plus logique Et vu qu'il n'y a que des monstres en fait Je me suis dit qu'ils euh, allaient tous penser ça Donc j'allais aller au rez-de-chaussée Et au rez-de-chaussée la pièce la plus safe C'est celle-là ou celle du fond. Mais elle est trop petite celle du fond. Je me sens trop enfermé. Et s'il y a une grenade euh, je pète. Sachant que là mes points faibles c'est que j'avais pas de trophy Et j'avais pas de masque à gaz. En partant de là. Bon visionnage. 42. Et là tout dépend de ce cercle les gars. Ça pop au nord. La zone de la zone de Stratégiquement le meilleur point regardez. Sachant que la zone pète un peu avant cet angle. C'était le meilleur point. Sachant qu'ici. Quand on connaît un peu le jeu, on sait qu'il y a la barrière pour nous couvrir. Il Fallait tout vérifier les gars, regardez. Hop, on vérifie tout. Je, je, je mettais deux décales avant de vérifier un angle. Regardez ça. Fake décal, glissade. Est-ce que vous imaginez le, le stress juste pour se déplacer sur 10 mètres dans ce genre de game donc là, on voit qu'il y a beaucoup de rotation. Regardez en haut, euh, à gauche, la mini C'est... Il euh, y a bouchon. Est, euh, on est sur un bouchon total. Tu ne respirais pas beaucoup Oui. La prochaine fois, rappelez-moi de, de respirer. Alors là, j'ai entendu qu'il y avait ce joueur. Ce joueur, c'est celui qui m'a mis la plus grosse frayeur du jeu. Là, il est rentré. Il a absolument détruit. Le mec est à côté. Pat, j'ai gagné Merci pour les 100 sub d'ailleurs. Là, les gars... Il balance, il balance une, euh, un truc, hop, moi je para, il balance une para qui est parfaite, elle est dans mon dos, comme tout à l'heure, sauf que là je suis dos au mur, il peut pas passer, je saute, et pourquoi est-ce que je floute les gars le, le bouclier, parce que j'étais en train de chercher l'IM-A6 du PC, il y en a très très peu, mais des fois, tu sais le corps à corps, ça, ça a im 6 sur le mec, et c'est ce que j'étais en train de chercher en, en foutant le bouclier, et il l'a bien compris, c'est pour ça qu'il a reculé. Il reparalyse. Je balance une thermite histoire de faire peur. Et je reste bien devant la porte pour ne pas le laisser passer. En même temps, ce que vous n'avez pas vu pendant le combat, j'ai activé mon silence de Mora. Pour que ces paralysantes durent le moins longtemps possible. Et que je reste vif, donc menaçant. On est là pour la win. J'ai eu de la chance que ce soit pas un joueur débile. Il est parti. Stratégie de temporisation classique dans les BRA. temporé Avancer avec la zone un maximum. Le chiffre le plus délicat qui descend, les gars, c'est pas les années, c'est pas les centimètres de zizi, c'est pas la taille d'un anus, c'est ce chiffre-là. 24, vous voyez là. Plus il descend, mieux c'est. Plus la zone se réduit, plus il y a d'espace. Hop. Ça c'est le mec euh, qui m'a cassé les couilles Je sais que c'est lui, il se barre J'ai plus qu'à vérifier qu'il n'y ait pas un mec dans l'angle ici Et je suis tranquille Un modérateur, tu peux libérer le chat un peu Le temps de l'explication le Là les gars Elle est timée parfaitement Pour couper la rota Justement à moi Et aux personnes qui vont sortir d'ici Si elle sort tout de suite elle, elle est parfaite cette frappe mais là où j'ai de la chance, c'est que la première tombe à gauche et que je suis ultra méga giga réactif et que je pars sur le côté gauche du cercle. Ce qui me... Oh On est zone 7, il reste 21 personnes. Rendez-vous compte. Là, j'ai pas envie de me fight, j'ai plus de shield. Je mets une paralysante, paf, je me casse. Là, un moment où t'arrêtes de respirer, le temps d'un instant. Le temps de prendre une autre cover. Là je temporise. Juste on temporise, on temporise les gars. Je... C'est un. C'est quelque chose, il faut garder son calme, il faut être. Il faut, il faut être tranquille. Là il y a le mec qui, qui rota avec son trophy. Il tank il 2C4, on l'entend. Moi j'essaie de, de cuter la rotation d'un mec à la thermite. Parce que je sais qu'ils vont finir par me casser les couilles ces mecs là à un moment donné il faut que j'agisse aussi. Hop. Elle lui passe à travers parce que c'est un jeu de merde. Et là... hop. Lui... Comme je vous l'ai expliqué, il ne faut rien faire de superflu dans ce genre de game. Le moindre mouvement superflu te fait mourir. Les gars, je suis un bouclier qui est à 60 mètres de toi. Je ne vais pas t'attaquer, ça se voit. Il a décidé de me balancer une para et de me tirer dessus. Qu'est-ce qui se passe Un mec qui a légèrement temporisé le gaz va lui sauter dessus et va lui niquer sa race. Regardez. En deux secondes. En deux secondes, il s'est fait déchirer juste parce qu'il a pris la décision de me shooter. Là, c'est le tournant de la game, les gars. C'est le tournant de la game. C'est là que je trouve El Famoso Shotgun. Et c'est là que je trouve le gilet par balles On est au stade de la game. Il reste 9 personnes. J'étais au bouclier et au bâton jusqu'à 9 personnes. Là, j'ai hésité à monter sur la hauteur avec la tiro, mais je me suis dit, nique sa mère. Je mets la para. C'est le dernier français qui est là. Allo. Et euh, il tombe. Il tombe. Il a top 6. Super perf de sa part d'ailleurs. GG gros. Je peux re-shield. Et là, il y a un move les gars. C'est la voiture, la voiture passe. Je, vais, je veux lui, lui balancer une termite. Je fail. Je la fous dans le piqué. Donc je vais devoir re-shield. Je re-shield. Je prends, je prends ma cover, et là, d'un seul coup, ça se met à tirer. En fait, à la... Regardez, les gars. J'ai la ligne. On va, on va bien regarder. Regardez regardez ce que je fais avant de, avant de me soigner. Je regarde en l'air, parce que j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un. Et entre... Et là, pile À la microseconde où je vais descendre mon bouclier, le mec va sauter. Non Sauf que... Le fameux Jésus les gars, il a sauté sur le camion, il a buté le mec qui m'a buté et il a pas vu que j'étais knock. Il m'a laissé en vie. J'ai pu commencer l'auto-revive. Auto-revive sans masque, dans le gaz. J'ai 0,5 HP. Il reste, les, il reste les deux les trois meilleurs joueurs eu. On respire. Respirer, c'est important. Ça faisait 15 minutes que j'avais pas respiré. Là, en fait, j'avais aucune idée qu'il était dans le camion. Pour moi, il était à droite, hein. Oh, ça existe, mon frère. Ça va ou quoi Et là, en fait... En fait, je sais que le mec va décaler et qu'il va me tuer. Et, en fait, je dois prendre la décision de... Soit j'avance accroupi en mettant des flics à droite, à gauche pour me défendre de l'un et l'autre, sauf que c'est les, les meilleurs joueurs européens et... Et donner des flics de droite à gauche, ça marche pas contre des joueurs européens. Donc je dois prendre la décision. Je dois paralyser un des deux et aller me cacher d'un des deux côtés. Je choisis la gauche. Je, oh. je prends le muret. Pendant ce micro-timing de muret, il le mec qui était caché, rush. Jésus va me sauver, regardez. Il me sauve du mec qui m'est arrivé sur le côté. Il m'en met une. J'ai la paralysante. Et là, les gars, c'est le moment le plus incroyable du monde. Parce que, en gros, quand je le paralyse, dans ma tête, je le sais. Regardez, j'ai zéro plaque. Les gars, j'ai zéro plaque. Et quand je vais rusher, soit il est en train de regarder à gauche et je meurs, soit il regarde à droite et je gagne. Une chance sur deux, pile ou face. Portage de couilles légendaire. Jusure, champion de ce putain de jeu Et là, Les gars, écoutez les Américains comment ils ont pété un plomb. Écoutez ça He was the right shield just got smoked, I think. Oh. I believe Who's alive I don't know Regarde, ils demandent si je suis en vie, ils en, ils en, savent rien, ils pètent un plomb les Américains, ils pètent un plomb gros. Je vous mets zéro pause là. Oh, Oh done the pose. Oh no. Pressure's on oh, no <rire> Wait, it's a one v one after this. Wait. Wait. Hello. He's <rire> ils pètent un plomb, il, il ils, vont locaux, ils vont cramer les locaux les mecs. Ils vont cramer les locaux. Three remain. All right, one just hopped in the vehicle north. Oh, we're closing. It's it. No more mask <laughs> He's got stuns. He's got stuns. He can do this. He He's got a thermite have, as well. He, he He's got a thermite. Oh, oh, it's, it's on the truck. truck! Oh my god! Tank. The tank. It's a zombie! Mech, it's a zombie. Mec, it's a zombie! Mec, j'ai tellement tanké, j'ai tellement survécu à toutes les morts possibles et inimaginables qu'on m'a donné. Des rush shotguns, du gaz, des mecs qui me tombent au shotgun dessus, des grenades, des c4, des voitures qui explosent. On, ils ont essayé de me tuer avec tout. C'est un zombie. He gets stun. Oh my god. Un versus un The French zombie, It's guys. The On a la petite euh, réaction de... Il y a un mec au bouclier là qui est en train de rush avec sa stun. Mais c'est chaud. Frérot euh, je... il va gagner. Non, Je sais pas, je sais pas si c'est chaud mais... Le est... G les gars. Le G. Le G. Allez chaud. C'est <rire> chaud, chaud qui a gagné La vie de ma mère il a, <rire> il a gagné Il a gagné <rire> Il pète un plomb le G. Oh, Il pète un plomb. Bref, il reste encore euh, 10 autres minutes de vidéo. 12 autres minutes de vidéo. Avec euh, des bons moments. Euh, C'est sur YouTube, les gars. Donc, euh, je, vous, je vous passe le timer de où je me suis arrêté. Si vous êtes curieux.